Wow wow wow wow wow! Que Voilà voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? a? Mon écran a tremblé. Seb a pris la deuxième place. M'a injecté de la deuxième place pour prendre la... Et moi m'a injecté à la troisième place. Et mon écran, il a beaucoup tremblé un moment. Donc, je... il s'est passé un truc bizarre. Je n'ai pas tout suivi. Pas assez Ça ne devait fort. pas être très important. Et Seb, une nouvelle arme ou pas? Non, une nouvelle tête. J'utilise pas souvent l'éternuement quand même. Hein. Il fait pas assez froid. Ah, j'ai l'impression qu'on est repassé en mode normal. Je crois qu'il y a des gens. <rire> Oups! Ah, mais non, je peux pas, ils sont au-dessus d'une marche d'escalier. Qu'est-ce qu'il fait, l'elfe? Eh, hey, redescendez! <rire> Vous avez coincé la pièce de côté. Qu'est-ce <rire> qu'il t'a fait, ce beau zombie? Hey, I could have eaten that. Quoi? J'entends un bruit go, go, go. de yaourt. <rire> Je finis mon yaourt. Et l'elfe ne bouge plus. Comment j'ai réussi à parler nice. Ah oh, this is awesome. T'as trouvé nice. une touche Ouais. <rire> nice Eh ouais, j'ai pas de touche moi pour parler. C'est euh, la touche flèche du haut. FANTASTIC Good. Thank you. I appreciate it. Yeah. Stop wasting time. Perfect. Je crois qu'on va arrêter de parler hein. ça, ça marche très bien tout seul. Ouais, ça, ça va être compliqué euh, toute la soirée comme ça. <rire> Mais non. Attention au poulet. Magnificent. Ah, merde. Extraordinary. Let's move. Magnificent. Let's move. Magnificent. Je suis thankful for that. Sur Arte, il y a une Autruche qui joue au ping-pong avec un hippopotame. Ouais, attends, attends. La couronne. Il y a une otari qui joue au ping-pong maintenant. Good. Let's move. Good. Thank you. On peut faire des super dialogues comme ça. ça c'est bien qu'on puisse choisir le. Bah, c'est les flèches, tu mets d'autres flèches. Hey, nice, va ah bon Ah, t'as 4 flèches yeah. En haut, c'est pour dire Let's oui en bas, c'est pour dépêchez-vous à gauche c'est pour dire <coughs> non à, en bas c'est pour dire au secours, à droite c'est pour dire dépêchez-vous et à gauche c'est pour dire oh, dis... hey you're nice go go go thank you would you care to help me come on over here help Allez. i can handle this stop dragging your feet magnificent Let's move awesome je veux qu'ils pensent qu'ils gagnent. winning. Go go go. Eh, let's yeah. do this. Extraordinary. Some teamwork would be nice right now. Ah, a droite, est pour moi. Hey. We could have used that food. You, you destroyed the food. Oh, Ouais, mais là fallait courir un peu Oh y'a pas que l'elf hein. Elf needs food badly. Extraordinary! Yeah! Elf, your life force is running out. Oh, oh. this is awesome! Quest is down. What? I am thankful for that. <rire> Welcome back, elf. Non non non non couronne, ma croan! No. Faut que je me mette en binôme avec Anaïs, je fais plus de dégâts. Quand je suis en binôme avec Seb, je fais rire. <rire> Délératisation, ah, ça marche moins bien tout de suite, là. C'est un peu plus lent. L'outil yeah. à droite. Is that all? Was there any more? Thank you. Perfect. <rire> Help anybody? Magnificent. Yeah. Fear me, servants of evil. Si vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Ah oui, il y a une... Oh, <rire> euh, Il est un peu plus qu'affamé, l'elf, là. Euh... Mort à gauche. Ah <rire> Je fuis <rire> la mort, je me prends la boule verte en... Plein dans la tronche. Oh là, j'étais coincé de partout. Non, mais pas encore sur moi. Tu l'as tué le poulet ou tu as laissé le temps de. Ou tu l'as mangé Qui a tué le poulet <rire> <rire> Oh merde! Encore! Ça commence à être chaud. Et je vais transformer en poulet, je pense. Ah. Alors là, là, là, c'était, c'était pas glorieux, mais dans le genre vraiment pas glorieux en fait. Hein. Putain, je... je, regardais pas. Il un sorcier en oui. à droite. C'est bon, il y a un sorcier congelé. Oups Il oh. y a de la glace à la viande aussi. Ah, sorcier en bas à droite. Non, vite, vite, vite. Ouf. Tiens, mange-toi ça. Espèce de sorcier. Oh, succès, bourreau. Je <rire> plus de 250 fois dans la même partie. Ah, ben bah, mince, je l'avais pas celle-là. Ah, most valuable. Ah, allez, nos amis, les démons mmh. C'est bien, c'est bien, bien aligné comme ah, là, il faut, c'est parfait. Bien. <rire> le wizard magique a intégralisé la nourriture vicieuse, un display impressionnant arcane. Je vous le dis, je suis salue ici. Je requise d'assistance. C'est moi ou à un moment, l'espace d'un instant, t'as mesuré 3 mètres, Seb Ah oui C'est son pouvoir. Ah oui, c'est ah oui, ta popo, c'est vrai, ta potion magique qui transforme en obélix. Je commence à perdre de l'argent. Non, je tiens mon arme à deux mains. Autis pour moi. Euh... <rire> Pourquoi elle me fais taper Oh Extraordinaire Brilliant Extraordinary brilliant Extraordinary. Awesome. <rire> nice <rire> T'es jalouse parce que tu peux pas faire de la musique avec ton arc. <rire> non, je vais faire des rayons verts. Oh Elf, your life force is running out. C'est vrai que ça te va bien. Ah Et je suis un mage, moi je suis... Voilà, comme il dirait, je suis à bout de force. Non! <rire> <rire> on commence à galérer là. Hein un peu. C'est surtout qu'il y a la... ...la faucheuse je, sais... je ne sais même plus où je suis, je ne me vois plus <rire> Oh, il oh, n'y a pas que l'elfe qui vont tuer si ça continue Oh. My. God. Don't destroy the food. Oui bah j'avais pas trop le choix là mec. Hein. <rire> du coup Florent a pas d'argent. Mais non. <rire> J'en ai, ai, ai pas besoin aussi. Je <rire> monstres. Oui.